באו מדבר סיני וייכן שם ישראל נגד הער ותגד לבני ישראל ואווי אתכם אליי כי כל הארץ T'edaber el B'nei Israël, Asher Tzivahu Adonai Et d'ivre ha'am el Adonai Et d'ivre ha'am el Adonai Vechi simlotam L'aynechol ha'am al har Sinai, Kol hanogea bahar mot yumat He'ma yaluvah V'yichabesu simlotam al tigeshu El-Isham Va-Yecherad kol ha'am Petartit Asher ba -machanem. va, -har. va kol ha Ve'ha'élohim Ya'anenu Ve'kol El-Rosh Ha'har vayal ve Moshe Ve'nafal Mime'nu Rav Ben yifrots Bahem Adonai Ha'gbel Et Ha ha ve ki La lot el Adonai ben yfrotsbam Vayomer alehem Kol ha'devarim ha'ele lemoch Ou les les ohavay, ou les shomrei mitzvotai. Asher Issa et Shemo l'achav, et yom hashabbat vaikadeshu. Asher adonai lohecha Lo t'ircach, lo t'inaf, lo t'gnaf, lo ta'ane v'r'eicha a'ed shaker, v'chol asher l'r'eicha. Dibarti imachem. Lotar sulachem. Avo Elecha u Henafta et Va te Asher Lotigale, er va te Avoda Lotasu. Shiv a Revasim la aïl ha lishivat hakevasim shivat ha-kevasim, les raper